et qui domine sur toute chose. Rien réellement ne peut se dérober à ce regard. Vous savez, je crois que c'est dans le psaume, 139, 39, je suppose que c'est cela, où cet homme de Dieu il disait, mais où fuirai-je loin de ton esprit Où irai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. C'est dit les ténèbres, je vais juste dire cela, c'est cette une portion, une portion de l'Église. Je pense que psaume 139. Que Dieu te bénisse, mon précieux. Hein. Et cela, c'est merveilleux de pouvoir voir tous ces hommes qui ont aimé notre Seigneur et, et qui connaissaient réellement les Dieu en qui ils avaient cru et placer aussi leur confiance. Et dit, oui, je loin de ton esprit. Verset 139, verset 7. D'abord, vous connaissez comment il, il exprime cette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 À part lui, nous, nous sommes hérités, On le dire hein, dans, dans Galate, je pense, ça. Hein, Galate, chapitre 2. Et, et il nous accorde cette grâce de pouvoir vivre nous. Que je crois que c'est Galate, chapitre 2, chapitre 3, dit, il dit,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 C'est merveilleux. Nous là il est tout en tout. Gloire à Dieu. C'est pourquoi bon. la vie dit Mais vous avez tout pleinement en lui. Amen. Qui, est, qui, est, qui est le chef et le Amen. dominateur de toute autorité. C'est écrit comme ça dans le film. Alors ici, mais vous qui l'avez revêtu, effectivement, vous qui avez été baptisé en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, si on a revêtu Christ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 Elles sont donc pour nous. Ce que le Seigneur ailleurs à faire et promettre, effectivement, ce qui était pour Israël, est devenu aussi l'autre. Amen. Ah oui, Amen. Parce que ce que la Bible dit, yes. non Et je crois que c'est dans le livre de, de, de, de Romains, je pense, que cela, lorsque nous parle pour que nous puissions voir ce que l'Israël avait. Romains, je pense, au chapitre 9, ou 11, quelque chose comme ceci, nous allons nous trouver ici. Romains, au chapitre 9, je crois que ce sera. Chapitre 9 de Romains, il dit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 de cela par cette grâce que le Seigneur a pour oh, son Seigneur soit venu. Il dit, j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas. Bien aimé ceux qui n'étaient pas. Et c'est vrai, nous ne voulons nous pas être comptés du nombre de ceux-là. Nous étions des idolâtres, effectivement, des hommes et des femmes souillés dans, dans leur nature, dans leur esprit. Mais là, Dieu nous a apporté la grâce. Par qui, effectivement, d'être...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 Il marchait presque la même chose, bien que ça n'allait pas pour lui, mais ça passait pas bien, mais il s'efforçait quand même, donc il avait la même chose. Mais un jour, cette moment aigle, c'est se ce souvenant qu'il avait son, son enfant quelque part, parce que l'œuf manquait, donc il savait qu'il quelque part, effectivement. Alors il a commencé à pouvoir voltiger, et pendant qu'il voltigeait, avec ses ailes si déployés, comme l'aigle est tellement si haut, il voit tellement si bien, si bas.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 et pourtant, tous, c'était des oiseaux. Hein. Vous savez, c'est dans Amen. ces mêmes, et voilà qu'on pouvait voir. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Dans le petit aiglon, tout ce qui était dans l'aiglon a bougé. Vous oui. a... oui. bien vous savez, donc tout ce qui était dans l'aiglon a bougé, dans le sens d'une sorte de, de, de rejouissance, une sorte de, de, de, de choses qui, qui raniment. Mais chez les poussins, c'était la peur. Oui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 cette différence, c'est toi. C'est pourquoi mon frère. Parfois, quand on parle du Seigneur Jésus, c'est pas la même chose que les dénominations, mon frère. Non, parce que toi.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 C'est vrai, c'est vrai, frère. Et chaque dénomination a son Jésus. Et je suis en fonction de ce... ce Jésus taillé en fait, en, en rapport avec sa dénomination. Et c'est cela qui... qui donne effectivement ceux qui viennent effectivement chez eux. La preuve, que qu'ils vont aboutir effectivement jusqu'à retourner là, à la mer dont ils sont sortis donc, à l'église catholique. Parce qu'ils sont. Mais toi, mon frère, je parle bien de cela lui la grâce de pouvoir réellement connaître ce que Dieu est pour eux. Et qui, au plus profond de leur âme, ont été touchés pour donner leur cœur complètement au Seigneur afin qu'ils vivent une vie tout à fait de nouvelle. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme qui était fatigué, de ses mensonges, fatigués de sa double vie, fatigué de son hypocrisie, fatigués de, de tout ce qui était en fatigué. Je suis fatigué. J'ai fait chaque fois. Dit, il dit, je n'en peux plus qui voudra me délivrer Cette femme-là Et quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. C'est comme cela qui était là, la, la femme samaritaine. Frère, c'est c'est... Tu arrives à un moment où tu n'as plus envie. Tu ça les de Il dit, mais, il dit, Mais qui peut me délivrer Alléluia il est un cool. secours lorsque le est en s'est je sens que si tu veut veux faire quelque chose de bien Oh, quand je veux faire le bien le mal s'attache à moi misérable que je sois il était dans sa maison dit. je ne veux pas mais je suis poussé pourquoi parce qu'il fait esclave de quelque chose je n'ai pas envie mon frère quand tu es comme ça le grand air il a les yeux de moi si les hommes, même si l'on t'a su qu'il est sa ça vient comme ça, comme cela. Mais ton âme n'aime pas ça. Le monde te voir. Alléluia! Mon frère! Pharaon pouvait penser que c'était un peuple perdu. Mais les filles qui faisaient monter, Alléluia! Le grand est venu Il dit J'ai entendu les cris de mon peuple. Gloire je suis en Oh, ne sois pas triste, mon frère. Ne sois pas triste, ma chère. Ton rédempteur à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est descendu sur la terre parce qu'il savait qui tu étais. Le sauveur du croyant son honneur se montre à toi, Amen. je vous en prie frère, il faut le connaître, Amen. nous l'avons entendu ce matin, Amen. tout pouvoir m'a été donné il est le créateur, il est tient à toute autorité, Amen. et celui-là c'est ton père, Amen. Oh, cela vient pas m'en ma sortir, mais il entend les cris, Les larmes que tu fais, les gens me suivent, les gens me parlent du mois de mon Seigneur. Je ne vais pas le faire, mais ce n'est pas ce qui m'arrive. Il voit tes larmes Amen. Sois simplement sincère. Il a dit, il me dit, il, il, il, il, il la bonne est pas encore sur ma langue. Amen. Tu le sors de Dieu. Alléluia. Il est tout seul Oh, c'est de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 Il porte quelque chose de tout à fait négatif. Il oui. est un esprit mauvais. Quand il vous approche, oui. vous sentez, oui. même s'il force, oui. vous sentez que oui. cela est quelque chose de faux. Il oui. force, oui. mais Dieu vous donne cela. Amen. Vous êtes tous fils et filles de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner. C'est différent. Non. Parce que quand vous comprenez, je veux vous, vous comprendre ça. Oui. Quand Dieu donne un don, oui. je vous l'ai déjà dit.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 Oui. Parce que pour que cela puisse se prendre davantage d'ampleur, il faut que Dieu ait le contrôle. Amen. Pour que Dieu ait le contrôle, il y a quelque chose de très important qu'on doit savoir. Pour que Dieu puisse avoir le contrôle, et cela, il faut que le cœur soit Amen. constamment pur, sans soupçon, sans pensée négative. Peu importe, Satan, sa richesse, a le cœur. Une fois qu'elle a assouillé, Dieu ne peut pas rendre quelque je de Alors pour que Dieu puisse continuer toujours, Arriver à pouvoir travailler en toi le cœur. Amen. Alléluia. dit, vous ne faites jamais attention à la parole de Dieu, frère. Hein? C'est cela l'erreur. Il dit, la charité. La charité. Et le soupçon pour le hein? mal. C'est comme cela qu'il dit. Non? Alors là, c'est normal qu'à ce moment-là, quand on peut imaginer, frère, ça. je vais te donner un exemple. Imaginez que Dieu vous donne ces dons de pouvoir savoir ce que les autres pensent. Pas vous, Voilà. Donc, Pas peut-être, je vais pas acheter. Récemment, c'est donc, effectivement, de pouvoir quelqu'un vous apporter. Et que maintenant, maintenant, quand vous l'avez commencé? Oh, donc c'est comme ça que tu es? Pense comme ça? Oh, tu, comment tu vas vivre avec la oh, donc cette ça, est, c est vrai, comme ça avec moi? Oh, je comprends maintenant. Alors, oh, Dieu vous donne ces dons. Vous savez ce que la personne est? Mm -hmm. Vous les les prières. Ah, Amen. C'est ça en quoi les danser. Amen. Donc la personne vient vraiment vers vous. Vous savez, elle va vous raconter des histoires, mais vous savez. Qu'elle vous raconte des histoires. Mais vous l'aimez. Vous priez pour la personne. C'est ça en fait ce que.. Vous voyez, vous faut que vous comprenez, peut-être que les frères vous disent. Non, c'est ce que la Bible dit, il est très bien. Regardez, hein, un côté, et puis on revient dans, dans, dans, dans, dans, dans Pierre. Un Corinthien au chapitre 12, je sais pas, oui vois, mon frère. Je pense que c'est ça. Un Regardez, regardez. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. racontez chapitre 12, ici, verset 4 il dit, 12, verset 4 Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en plus. C'est vrai, non? Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utiliser. Amen. Amen. Pour les L'édification. C'est vrai, non? Donc, effectivement, que sa gloire est védée, mais que votre langue, vos parents soient assaisonnés d'essai. Pourquoi? Mm. Toujours le but, c'est pour que l'âme soit amenée. Et sauvée le cœur. Alors, il dit, un pierre, on de un un pierre, chapitre 1, je pense te... aussi, un pierre, chapitre te... 2, te... oh, bah. dis donc, il, bien, il dit, et un homme, purifiez vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. » Cet amour-là ne soupçonne pas le mal. Amen. Amen. Il faut toujours éviter les le soupçon. Mon frère ma soeur, ce qui peut détruire la communion entre un frère et une soeur, c'est le soupçon. Et Saddam a l'âme. C'est que là, c'est son âme, hein. Vous savez, c'est simplement quand vous regardez seulement. Ah oui, je pense que. Et si tu l'as dit ça comme cela, c'est parce que c'est moi qui le vis, c'était moi qui le vis. Donc tout ça, alors que réellement, que, <rire> ce n'est pas peut-être ce que le, le frère ou la soeur pensait de toi, de manière, mais seulement quand tu as extrait extrapolé, cest pensé au-dessus. c'est cela, alors à ce moment-là, quoi La colère vient dans ton cœur. Mm -hmm. Donc, ils pensent que je suis comme ça. Hein? Donc, ils croient que je suis comme cela. Hein? Alors, si, alors, alors qu'est-ce que je peux avoir de bien avec Des soupçons. <coughs> Vous savez encore, comme il dit, mais il avait dit que, que, que nous ne pouvons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Quand on a une trop haute opinion de soi-même,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 j'ai toujours dit, la connaissance de Dieu, qui vient de Dieu, ne peut jamais vous enfler. Parce que la connaissance qui enfle, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans. C'est une mauvaise sémence qui vient. Vous Mais celle qui vient de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, elle vous en toujours plus toujours. C'est la vérité, non Parce que, qu'est-ce que la Bible dit Regardez les autres Comme étant au-dessus de vous, c'est ça la connaissance de Dieu. Elle ne peut jamais t'enfler.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 Frère et soeur, que cet état d'esprit saute mm -hmm. Amen. et que nous puissions voir nos frères comme nos frères Amen. et nos soeurs comme on doit aider. Amen. Amen. Oui. Si elle boîtiait ou boîtier, effectivement. Oui.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 Comme ces hommes-là, frère. Amen. Oh, je Amen. pleure. Dieu connaît mes larmes. Vous savez, cela, frère, c'est du beau. Hein? Mm. De voir ce cœur qui reçoit l'évangile. Il n'y a plus d'égouille. Il n'y a plus de mauvaise Amen. pensée. Mais regarde son frère avec autant d'amour. Il dit, ce frère, il est mien. C'est mon frère. C'est ma soeur. Frère Spéta. Je crois que même les prophètes disaient quand vous entrez là-haut, quand vous arrivez là-haut,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 à l'endroit de vos frères et vos soeurs. Que Satan ne pas tout le temps là. Parce que je sais, tu vous savez, quand on est ici, moi, par la grâce que Dieu m'a accordée, quand je suis ici, quand l'onction vient, et que la parole sort, il y a quelque chose qui va comme ça. Et que vous sentez le retour. Vous ne vous rendez pas compte que vos cœurs se dévoilent. Alléluia. comme ça, il pense, il est soupçonné, c'est la vérité. Mais je rendais témoignage à mon précieux frère. J'ai dit, mais je, je prie. Je prie toujours. Il y a quelque chose. et j'étais la main je dis, Il y a quelque chose que je sais, que le Seigneur. Je lève ma main vers le ciel. Je sais. Je connais mon Dieu. Il y a un moment qu'il ne veut pas ouvrir. Il me maintient. Je sais cela, frère. Parce que quand je vais dans certains pays, c'est comme une ouverture qui s'ouvre à ton Oui, frère, c'est vrai.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 Frères et sœurs, j'ai des preuves, et des témoignages. Là, ah, tu oui, peux afficher oui, là, voilà, que vous lirez pour les larmes que ce frère, les pasteurs, des églises, effectivement, aujourd'hui, il y en a tellement de, je ne sais pas si des dizaines, qui veulent s'accrocher, effectivement, à ce que la parole de Dieu. Pourquoi frères et sœurs Parce que quand on arrive, il y a quelque chose qui se passe. Dieu ouvre, c'est comme une, une ouverture comme ça.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 Quand la puissance, parce on a vu ce qu'ils ont vu, c'est venir témoigner. Quand la puissance est descendue, vous savez ce qui est passé Parce que c'était un endroit à l'extérieur, mais on m'a appris là beaucoup, c'était assez grand large, large, là. Je suis là-bas au fond dans des passages au fond. Les maisons, les voisins dans les maisons. <rire> Le voisin dans la maison, ils sont sortis pour qu'il vienne, je prie pour Alléluia. Alors qu'il n'était pas dans la maison, mais il s'est dit qu'il avait un contrôle dans la partie, effectivement, c'est la vérité, frère et soeur. Les voisins sont sortis, on m'a dit, mais c'est bien dans la Ils sont sortis, derrière dans la maison. Vous vous souvenez, une fois j'ai été à Kabat Baran. À Kabat Baran, à Kabat aux Philippines, dans la région profonde Jusqu'aujourd'hui, c'est la vérité, frère et soeur. Alors vous savez ce qui s'est passé, quand vous avez mis des, des, des grandes affiches comme ça, un hein, missionnaire qui vient dans la région, et puis, il y a un pasteur, pasteur de missionnaire qui dit à son église, non, n'allez pas là-bas. pour écouter cet homme-là, de toute façon, il est pas de notre bord, effectivement, il, il, il prêche les, effectivement comme eux, mais nous, nous sommes, vous restez chez vous, vous ne venez pas, vous n'allez pas là-bas, effectivement. Et il s'est passé que j'étais un, j'étais un lieu, lieu public, et je prêchais la parole c'est la parole de Dieu. Et ils étaient de l'autre côté, effectivement, là-bas, je ne sais pas comment c'est passé, comment se sont retrouvés ensemble. Alors il dit, ils ont dit, ils sont passés, ils sont venus là à l'Assemblée là. Ils disent qu'ils avaient un témoignage, l'église, les témoignages, les témoignages, les témoignages. Pendant que nous étions là, chez nous là-bas, notre passage, n'y avait pas, nous sommes restés là. Pendant que nous étions là-bas, quelque chose s'est passé. On a entendu une voix qui nous a dit, vous et pas qu'il écoute la parole. Amen. Nous sommes. Vous savez, il y a toujours des sceptiques, même parmi vous. Mm -hmm. Je peux vous donner le numéro de téléphone, mm -hmm. même l'adresse. Mm -hmm. De frère qui est Alors il dit, il dit, il dit mais vous savez quand nous sommes venus, parce que tout dit, nous sommes venus et nous sommes entrés. La parole que nous avons écoutée. Mm -hmm. Il dit, non seulement la parole. Mais la présence de ces dieux. Amen. Que, et c'est vrai qu'ils étaient là, de leur yeux. vous voyez comment Dieu guérissait. Et la présence de ces dieux, ici, Et dit non, non, non, non. Là, dans cette assemblée-là, le frère qui avait organisé la réunion, il appelle. dit, mais pasteur, nous voulons vous dire une chose. On va d'abord ces témoignages ici, et puis on vous dit, là, et il ne faudrait plus on vous dit, qu'on ne retournera plus jamais, jamais, dans notre église. Nous prenons tout ce que nous avons là-bas, maintenant, dites nous vous réalisez. Et bien nous, nous venons chez vous. Oui, jusqu'à ces jours. Ils sont de et le réveil continue. C'est pour dire que Dieu, lorsqu'il veut, vous utilisez le cœur. Amen. Amen. Amen. Satan utilise ça. Vous pensez. Parce qu'en fait, il fait de quand vous, quand vous pensez, vous pensez, vous pensez, pensez de moi. Parce que ça vient de vous. C'est comme ça que Satan vous fait faire. Il dit, mais tu vois, attends, donc c'est des Déjà, une fois que tu te considères toi comme étant plus que les autres, mm -hmm. tout ce qui vient à ta tête, tu penses c'est juste. Mm -hmm. La Bible a raison. Hein. Mm -hmm. Que les autres soient au-dessus de nous. Je ne pense pas, c'est peut-être pas juste que je pense. Mm -hmm. Je veux seulement que mon cœur soit pur. C'est comme cela que Dieu utilise le temps. Mm -hmm. Quand ton cœur est pur, mm -hmm. il ne pense pas quelque chose d'impur.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 ceux qui savent vous parler de l'amour. Ils savent comment, quand vous vous parlez avec eux. Les gens, parfois, ils ne se rendent pas compte, un hein, frère. Vous voulez parler avec un frère, mais avec une sœur, là, qui est déjà un peu comme ça. Il veut vous montrer qu'il connaît. Oui, parce que. Enfin, la Bible dit, il va vous débiter tout ce que le message a dit pour vous impressionner. Hein? Il connaît effectivement comment. Quand on parle de l'amour, l'amour de dire, non, non, non, non, non, Donc c'est. Mais en fait, le problème, c'est que c'est toujours là. Mmh. Cet <rire> amour, on le connaît bien. Mais là, les là après vous pouvez la vivre, hein. votre attention, la preuve, vous pouvez la vivre frères et sœurs, Nous voulons l'entendre, mais c'est quand vous allez franchir cette porte là, il ne faut pas 4 heures, 5 heures, franchissez la porte, serrez la main, parlez avec, vous allez réaliser, il ne faut pas 5 heures, il ne faut pas 4 heures, juste cette porte là, passez la porte, C'est le, le seul test que vous avez ce matin. Quand tu passes cette porte-là, dans ce petit cours-là, vous vous trouvez là avec, je ne sais pas, des personnes, j'en sais rien, mais observez-vous, rapprochez-vous, parlez-vous, vous allez réaliser. C'est cela qui est triste. Comment est-ce que tu peux t'attendre à aller au ciel De quelle manière Ce n'est pas là qui importe pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est ici. Amen. Parce que vous avez toujours compris ce que la Bible dit et la parole de Dieu est une sémence. N'est-ce pas, mon frère Oui, cette sémence, effectivement, elle est semée et doit descendre quelque part. Si elle reste terrible, ça ne sert à rien. Vous pouvez même l'emmagasiner dans votre maison, dans les greniers, vous pouvez garder cela. Vous savez ce qui se passe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 verset un. Oui, d'abord, je dirais le verset chapitre 12, d'abord, il dit euh, le verset 31. Le verset 12, 31, il dit « Aspirez au don de meilleur, Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie par excellence. C'est laquelle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 Et vous allez acheter quoi hein? Et quand vous avez la Bible. Ah, lorsque vous la lisez, frère, quelque chose vient. Parce que chaque jour quand Dieu vous parle de fortifier, même dans la bouche, il ouvre une voie Il dit, mais dites, ma parole, jouez-lui. C'est vrai, non La parole est quoi Et tu l'envoies bien sur yes, mon sentier. L'argent n'est pas une lampe à mes C'est vrai, non Amen. Mais n'ayez jamais honte de, de la porter, même si elle est, elle est grosse. Ben, il est vrai qu'on peut aussi avoir la petites. Hein? Mm -hmm. C'est toujours la même chose. Mm -hmm. mais, voilà. mais ne vous séparez jamais C'est quelque chose qui doit être plus précieux Amen. que vous-même. Parce que votre vie à votre vie est là. Amen. Amen. Amen quand vous ne lisez plus la parole. quand vous ne la méditez plus, les allez C'est vrai, non Je psaume 1, je pense. Je pense que c'est cela. je pense que c'est cela, je pense, il dit, il un heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des péchants. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne pas mais qui nous son plaisirs. Dans la loi de l'Éternel. Amen. Ah, et qui fait quoi Et qui la médite jour et nuit. Amen. Vous savez cela Amen. Donc, il avait Et Qu'est-ce que n'est pas de oh, l'Éternel là, là, là, là. Il est con Un arbre planté près de d'eau Quand la mauvaise pensée vient, on ouvre la Bible. Ah. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te purifie, te réjouit de toi. Gloire à toi que j'ai la Bible. Amen. Parce que quand je lis, je, je me retrouve. Amen. C'est vrai.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 Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Ah ah ah. Seigneur Oh là là là, nous sommes tellement heureux parce que les eux même nous sont soumis. Parmi eux se trouvait quelqu'un. Il dit il a, Je l'aime beaucoup, un maître, il est merveilleux. Il a regardé, il dit. Réjouissez-vous plutôt de ce que voulons Alléluia! So, qu il Alléluia! Il dit réjouissez-vous plutôt mon mm -hmm. Seigneur pas de moi, pas fait, pas, fait, pas fait, dit mm -hmm. Mais il est arrivé à Moumarou l'Iscoriota, regardez le maître, il dit il m'a mis quand même, tout le temps quand même un Dieu, tout le temps quand même la Bible, tout le temps quand même la parole Oh là, là. Je crois que les pharisiens, c'est du Seigneur, ont raison, mais la Bible. Hein? C'est comme cela que Judas regardait le maître. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas l'amour. Hein? Quand vous aimez, vous placez votre confiance. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas le soupçon, mal, mal. Amen. C'est vrai, non Amen. Amen avoir, avoir un, un, un, un tel maître comme celui qui fraise je ne sais pas mais, mais c'est vrai c'est Dieu qui a tout choses sous son ordre parce qu'être là assis, à le voir, à l'écouter Judas Iscariot mais vraiment la <rire> est merveilleuse frère c'est pas pour dire mais Dieu dit, mais, le Seigneur a dit mais, il dit, mais en fait il y a que Dieu s'accomplit donc le fils de la perdition il fallait que Dieu s'accomplisse parce que s'asseoir là frère à ses pieds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 Et que vous le reprenez de la manière que vous le dites non. Qu'est-ce qu'il va changer Il va changer ça. Même Amen. Amen. Amen comme ça, il va changer comme ça. C'est pourquoi, en rapport avec les choses de Dieu. Amen. Il faut être témoin. Amen. Amen. Amen. Oui. <coughs> Amen. Dieu doit faire quelque chose avec vous. Amen. Amen. Amen. Parce qu'il les avait regardés, hein, je l'aime beaucoup. Il est resté tranquille pendant qu'il disait, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang ne prend pas. Puis il est resté tranquille. Il dit, mais si, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne prend pas mon sang, il apprend la vie en lui-même. Et il est passé, les à ont commencé, parmi ses disciples, à murmurer en Dieu.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 Quand le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux, c'est une grâce. Amen. Pour réaliser cette grâce que Dieu nous accorde, effectivement, pour que nous puissions nous accrocher à la chose du Seigneur. Mais puisque toi, tu l'es dit, tu disais effectivement qu'il était là, qu'il écoutait, effectivement. Et puis mais, quand le Seigneur a dit, mais si vous ne mangez ma chèvre ensemble, ils sont partis. Puis il s'est tourné encore vers ceux qui étaient restés. Il dit, mais... Pourquoi vous restez ici Vous pouvez aussi partir avec eux. Pourquoi vous ne parlez mmh. Vous savez pourquoi il a posé cette question mmh. Pour toi et moi, mmh. que nous puissions voir le témoignage. Que ce qui est de l'homme est vraiment mmh. de l'homme. Et ce qui est de Dieu est vraiment de Dieu. Alors, ah, Pierre, il s'est dit, La vie, maître, mais va-t-il nous l'autre pour nous aller Oh, oh, oh. Mais tu as le paroles de la vie éternelle. Il dit, lorsque t'entends, lorsque je regarde ce que Dieu fait avec toi, où veux-tu que j'y aille Amen. Je reconnais que tout ce que tu dis vient de Dieu. Amen. Et oui, il mais <rire> n'est-ce pas moi, moi ici, qui vous ai choisi oui. Ce que je reconnais, c'est. Oui. Si moi, vous avez pas choisi, oui. vous serez oui. parti oui. Aussi. Oui. Donc, il faut que dans votre marche, dans votre vie, mon frère, que vous ayez une expérience personnelle avec Amen. Dieu. Amen. Que vous attache Amen. à lui. Amen. Dans la marche. Amen. Et que ce Dieu vous conduise lui-même à l'endroit où il veut que vous, vous soyez. Pour entendre la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui vous y a placé, aucun nom. Peu importe tout ce que l'homme peut dire, il peut changer, il peut faire ceci. Vous, vous restez là Amen. Parce que aussi longtemps que Dieu ne vous a absolument rien dit. Il faut, il faut faire attention aux influences des hommes. Amen. Satan Amen. est toujours dans la masse. Mm -hmm. Dieu est toujours dans les individus. La masse pression, effectivement. Là. Mais quand Dieu te prend... Le cas qui te montre et te parle c'est une grâce et qui te montre effectivement la chose, alors il dit quand je parle les de normes de des hommes et des hommes, nous continuons ici mais quand j'ai dit c'est quand je même toute la foi sera transporté de mon mmh. si je n'ai pas la charité mmh. je ne suis rien mmh. Mmh. donc je ne suis absolument rien donc rien de rien et continuez disons. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices plutôt que dans l'obéissance L'obéissance. Vaut mieux, Amen. Les filles, Amen. Là, je Amen. Non, je vais quand même mettre les enfants parce qu'on m'y oblige, je l'ai dit, frère, ne mettez pas votre digne quand vous êtes obligé Soeur, ne le faites jamais. Amen. Parce que ce n'est pas une bénédiction Mais c'est quand c'est l'obéissance avec l'amour et la foi dans la parole de Dieu. Amen. Dieu, Dieu ne voit pas ce que vous mettez comme cela, mm. il voit la sauce. Amen. Oui. Et le coeur. amen Vous le voyez amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous souvenez quand le maître était assis Il mm. voyait les gens qui allaient mettre. Les le riche venait. Venait. Il mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la caisse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il y a une veuve qui venait. Alléluia. Alléluia. Une veuve. you know nous qu oh que Dieu soit béni. C'est merveilleux de connaître le Seigneur Amen. et d'être instruit par lui. C'était merveilleux qu'il soit venu, frère. Si nous étions dans les ténèbres. Amen. Et maintenant, il nous a pas la grâce de voir comment vivre avec Dieu. Amen. Comment Alléluia. servir à Dieu. Notre Dieu n'est pas un mendiant ou quelqu'un qui ne peut supplier jamais. Amen. Il peut pas manquer. Il est toujours l'excellent de l'excellence. Et il demande l'excellence dans les choses qui les concernent. C'est pourquoi ne vous sentez jamais obligé. Amen. Alléluia. C'est vrai. Ne mm -hmm. vous, vous sentez jamais obligé de faire quoi que ce soit. Vous savez, je vais vous dire une chose. Que Dieu nous pardonne. bon. Vous ne m'avez pas vu une fois ici me tenir ici debout devant vous, vous demandez Frères et sœurs, j'ai besoin des offrandes pour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 maintenant ils commencent à me demander de l'argent et pourtant vous n'êtes pas et pourtant vous l'êtes si Dieu vous donne l'occasion que la plupart des églises de par le monde puissent s'accrocher à pouvoir être retournés vers ici c'est parce qu'il y, y a non seulement la parole de Dieu mais Dieu aussi pour voir si frères et sœurs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 Je vous connaît oui. vous parlez trop oui. vous méprisez trop les choses oui. vous ne prenez pas au sérieux des choses oui. c'est ainsi que moi et ce frère ici oui. nous battons et nous souffrons c'est vrai oui. on vous demande rien oui. hein? mais nous aidons beaucoup de gens de parlement ici nous cet oui. mm -hmm. endroit si là si des gens écrivent, ils appellent pour qu'on leur envoie même à 50, 50, 50, 50 euros ou 10 euros pour nourrir leur famille. Mm -hmm. Pourquoi Parce que nous leur apportons la parole des vies. Ils mm -hmm. voient l'amour de Dieu. Mm -hmm. Vous savez, vous, ce que vous avez, votre 50 euros mm -hmm. Vous vachez les chaussures ici. Mm -hmm. C'est vrai, non Ces 50 euros-là, nourrir une famille mm -hmm. d'un homme qui sert Dieu. Mm -hmm. Amen. Venez voir les emails que j'en sois. Il est voilà, je suis. Mais je ne vous ai jamais rien demandé. Nous vous aimons, frères, nous aimons le ministère que Dieu Je sais jusqu'où vous pouvez venir. Je sais jusqu'où vous pouvez aller avec Dieu. Pour acheter des choses futiles, là c'est pas problématique. Mais si on touche voilà pour l'œuvre de Dieu, il faut aider les frères, pour ces cela. On souffre pour envoyer des choses. Toi, mais Dieu bénit. Amen. Amen. Amen. Vous avez entendu son amen c'est parce qu'il sait qu'il y a un qui s'est appelé qui sait et il doit trouver pour envoyer. Amen. Et il souffre de frères que vous voyez là. Combien de fois ce mot est plus. Oh, oh, oh, j'ai une question, j'ai dit que je vous le mets, j'ai dit, Dieu est à là. <rire> ah oui, parce que qu il sait bien qu'il ne peut pas vous oh, toucher, frère et soeur. Voilà, nous avons une situation pour Vous savez, parfois quand je pars loin, c'est une chose que je ne vais pas vous raconter. Hein. <coughs> Quel est donc ce frère ou cette soeur ici Dieu bénisse notre soeur. Je ne sais pas si c'est son parce qu'on va dire. Nous, nous avons des soeurs. Avez-vous Amen. Amen. Amen. Amen. que ce frère puisse appeler des frères Là-bas, le frère, il est allé se que il y a tellement du monde qui vient maintenant. Il faut encore, parce que vous savez quand je parle, dans les contrôles aussi, vous trouvez les gens, vous allez porter la porte, ils sont là sans manger. Et vous devez les aider à manger. <coughs> S'il se mettait ici, dit, oh, frère, là-bas le frère va avoir 4-5 gagnants, on lui dit qu'il faut que ceux qui sont venus là-bas, là on doit le nourrir. Et est-ce que quelqu'un parmi vous peut avoir, n'est-ce pas, même 1 500 euros pour qu'on envoie oh, Oui, c'est ça, frère, vous rendez compte, Dieu, Dieu oui. l'a envoyé, Dieu l'a envoyé là-bas. Là, c'est les brochures et ces et là brochure, ce Oui, Dieu qui m'a envoyé prendre. tout Après, c'est fait. -ce pas? -ce que je vous avez demandé Non. Mais on le nourrit. Amen. Pour voir pour eux. Ici, si Dieu nous a donné la grâce. J'avais toujours dit, Dieu est vraiment merveilleux. J'ai toujours dit, quand vous prêchez, il faut aussi la Bible. Nous avons des centaines de Bibles ici. Que Dieu te bénisse. Le pouvoir. Après, il y a des églises, mais frère, même ici chez nous, on pas besoin. Comment vous faites-vous Il est là, il dit, mais, mais votre frère l'est fait, là. Nous avons tout fait pour l'abandonner, pour qu'il n'ait rien pour voyager. Comment il fait pour voyager tout le temps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 Le roi dit, mais tu ne manqueras jamais de rien. Notre foi, il doit grandir dans les choses de Dieu. Amen. Oui, il doit s'accrocher à ses dieux. Bientôt nous partirons. Toutes ces choses ici. Amen. Je préfère en grandir là. Amen. Amen. Quand j'arriverai là, quand il est là, il dit toute ta vie à toi. Amen. Tout est bien à toi. C'était pour moi. Alléluia. Je vous l'ai dit, sinon, quand vous donnez votre argent, votre bien, Dieu vous le remet. Amen. Amen. C'est Satan qui vous dit, ne donnez pas, mettez-moi. Alors, la femme-là, tous, mettez-moi. Et puis, la veuve-là. On arrive avec, qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'il va dire, quand je suis veuve, je ne peux pas mettre parce que c'est tout ce que j'ai Non. Il dit, oh Dieu du ciel, je t'aime de tout mon cœur tu as fait de moi ce que tu as fait, il n'y a pas de problème, mais Dieu, mon Dieu, Amen. tu dit, ce que j'ai, je le Amen. qu'est-ce que le Seigneur a dit, de tout ce qui était venu avec l'enfant Seigneur, c'est le mmh. mmh. component, voici mmh. la seule, et la mis de tout ce qu'elle avait nécessaire, mmh. là dedans, et oui, Dieu béni, Amen. Amen. Tu es alors, dit si je n'ai pas la charité, je peux faire brûler mon corps, effectivement, mmh. bon, tu nous continuons vite fait ici, hein. Quoi, 13, verset si je n'ai pas la charité, faire mon corps, mais si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. ce pas vrai? Mmh. Verset 4, il dit La charité est patiente. C'est la nature de Dieu, il mmh. Elle est plein de bonté, la charité n'est point envieuse. La charité ne s'évente point, mm. point, point, elle ne s'enfle point l'orgueil, c'est impossible, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'ilite point, elle ne soupçonne point de mal, Amen. elle ne se réjouit point de justice, mm. mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout, mm. elle croit tout, mm. elle espère tout, mm. elle supporte tout. Amen. C'est vrai, hein Oui. Elle supporte son frère, supporte sa soeur. C'est ça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 Mais avant d'aller ici, si je pense, c'était mardi je dis, un fils de Dieu ne peut pas être arrêté. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça va travailler. Demain, quand il va dormir, ah oui! Même s'il garde la colère, il, il s'est réuni. Tu ne peux pas garder ta colère sous sa main, oui! Amen! Ça travaille son âme! Amen. Le matin, il s'élève, yeah. il te regarde! Yeah. Même s'il fait un peu comme ça, il y a une douceur! Amen! Amen! Amen. Amen. Pas possible, frère! Pourquoi, frère? Puisqu'il est né de Dieu. Amen! La semence de Dieu est pardonne. Parce que aussi longtemps qu'il n'a pas pardonné, il ne respire pas bien. Voilà le fils et filles, Quand tu n'as pas pardonné, Amen. tu as beau fermer, j'ai dit le moi, maman. Amen. Mais vous ne respirez pas bien. Amen. Tu Amen. tournes la gauche, ça va pas. À toi ça va pas. Amen. Tu ne respires pas bien. Mais quand tu es dit, bon, je pardonne. Alléluia. C'est un combat de lui et son père. J'ai parlé de nous. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, il crie. Parce qu'il se retrouve dans sa place. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu. Amen. La loi sur passe, C'est quand on peut dire. Oui. Oh, oui, frère. Amen. Quand vous l'avez fait, vous, vous êtes heureux. Amen. Vous aimez vos frères. Amen. Vous aimez vos soeurs. Ouais, nous sommes à plein de aimer, et à prier pour nos frères et pour nos sœurs les enfants de mon frère sont miens c'est la vérité si c'est ton frère c'est qui a ton frère est à toi l'enfant de ton frère est à toi s'il si a un problème c'est ton problème dis, oh, tu ne peux pas dormir si tu sens que ton frère et sa famille les enfants ça va pas dit non, non, non, non. Si tu te rends compte, cool, tu es en train de coucher, mais il vient là. Il Toi, tu dors. Mais tu sais, qui est lui là-bas mmh. Ton frère, il n'est pas bien. Mmh. Tu as renforcé le sommeil, frère. Oh, alors, il faut le connaître. Mmh. Tu as renforcé, j'ai fait dormir. Mmh. Il ne dort pas. Mmh. Alors, un <rire> gros bonbon, lève-toi. Mmh. Quand tu t'es à nous, oh oui. Amen. Après, le sommeil devient encore. Parce que tu t'es dégagé. Qu'est-ce qu'il fait avec toi Amen. Amen d'amour de Dieu. Amen. Mais renfort. Amen. Quand vous traversez de l'autre côté là-bas, quand vous arrivez, c'est l'amour. C'est pourquoi il dit, aimez-vous à vous les uns des autres. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corrective, mais par une semence incorrective. Vous voyez, hier, hier j'ai. Que Dieu vous bénisse tous et remercie. Alors que nous étions là avec tout le bien-aimé ici, je suis là. Il y a ma belle famille, qui est venue, effectivement, et il était tellement haut. Il dit, il me dit, je voudrais tant... Je voudrais tant partenir à votre famille. Il y a quelque chose hier. J'ai dit, oh, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Voyez ce que vous dégagez comme impression quand, quand c'est parfum est dégagé, frère. Ça donne la vie aux gens. Amen. Vous êtes les seuls de la terre. Amen. Amen. Amen. Et quel bonheur de pouvoir aimer. C'est sûr quand, quand vous aimez, vous savez, c'est, ça fait du bien l'aimer. Amen. Amen. Amen. Oui. Son vous pensez, vous me dire je ne veux pas cela, je veux aimer mon frère Amen. je veux aimer ma sœur même pour ce qu'on peut me dire mais je veux aimer, je veux être en ordre avec mon cœur et avec mon âme Amen. parce que je sais que c'est ça qui m'amènera là la connaissance que j'ai m'amène à pouvoir être parfait oh le parfait c'est Dieu c'est Dieu qui est sur les coups. Alors il dit, hein, vous voulez termine avec le psaume j'ai dit Juste deux minutes, sans je l'avais dit tout à l'heure, que j'étais cela, et puis bon, nous le monde, et puis nous prions ensemble. Dans ta pensée ici, et nous prions notre Oh comme David pouvait il a dit exprime cela à son Dieu de tout son cœur, tout, sans Il dit, oh oui. Il dit, oh. Tu sais, verset, c'est verset Seul, tu sais, éternel mon Dieu, tu me sens que tu, mais tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je vais. Amen. Ah, alléluia. Amen. Et il aime son Dieu. Il dit le plus tu Amen. pénètre de loin ma pensée Pourquoi pouvais-je me suivre avec des soupçons Puisque tu connais la chose, je vais être droit. Amen. Amen. Tu sais quand je marche et quand je vais. Et tu pénètre toutes mes voies. Il prend plaisir. Vous savez, quand vous, vous pouvez réaliser qu'il est avec vous, c'est merveilleux. Amen. Savoir que mon Dieu est avec moi. Amen. Il ne m'a pas laissé seul. Il dit qu'elle a la, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô oh, éternel, tu la connais entièrement. Lorsqu'elle veut monter. <rire> c'est pourquoi. Quand les est. Oh si nous pouvons nous asseoir encore, frère. Amen. Et Dieu vous bénisse, mon frère. C'est pourquoi tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Amen. sont fils de Dieu. Amen. Quand une mauvaise Amen. pensée veut monter, mm -hmm. arriver à l'acte de pensée. elle est vraie. Parce que quand la mauvaise pensée dit, mm -hmm. il t'a dit, il a fait oh oui, pas, oui, là c'est quoi La colère. Mm -hmm. Oui. Vrai. Mais quand elle commence à monter, la pensée elle dit, mais, dis -tu, avant de mais, dire, tu la connais entièrement. Allez, Donc, voilà. lorsqu'elle n'a pas la bonne source, mmh. les saintes se c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est pas la chose. Amen. Reste dans la pureté. Donc, il contrôle. Il contrôle le trône du jugement de Dieu. Amen. Vous connaissez cela, non, mmh. non C'est une préconciliation pour la connaître, non Donc, mmh. le trône du jugement de Dieu. Là. Alors, alors, quand ça vient, il m'a demandé, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Écrit. Alors, ah. il dit, tu m'entoures par derrière et par-devant. Je ne vais pas rester longtemps, je vais dire vite, vite, hein, je comprends bien partir. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. C'est une main bénissante et tout. Donc... Et être environné de cette grâce Allez, vous dites, mais qui l'imbi Je ne serai rien de moi. Amen. C'est sûr et certain, mais c'est bon, celui qui demeure à la vie. Dieu es mon refuge ô éternel, ma forteresse. Tu m'entends pas derrière et pas devant. Où est-ce que je peux fuir, moi Tu me connais. Alléluia. Amen. Oh oui, oui, oui, frère et soeur. Quand Dieu vous connaît, vous aime, frère. Oh, vous pouvez être attiré sur vous dis, mais tous les faux prédicateurs, le soi-disant prédicateur, frère et ça, ils font un travail. Mais ils doivent faire parce qu'ils si ont aussi des rabassis, ils ne ramassent pas. Mais toi, la semence de Dieu, Amen. on peut t'attirer par là. Vous allez vous observer. Hein? Frère, un fils de Dieu, s'il est lié par quelque chose, Dieu l'est dit complètement. Amen. Pour qu'il soit lié, Il n'a qu'un seul péché Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sous Amen. la domination de laquelle elle se trouve en tant que L'éternel. Amen. <coughs> de mon berger. C'est vrai Je me de verbatim. Je me conduis là Alors, dis-moi, une science aussi merveilleuse est, est es au-dessus de ma tête. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je de ton esprit, où ferai-je de ta face Je monte au ciel. Je me couche sur les mains. Tu vois là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 Et qui est vraiment important pour vous. Je vais vous laisser partir, vous commencez à pouvoir vous écouter, parce que vous pressé de partir. Okay. Mais c'est important, frère et Vous avez remarqué ici. Il dit, il dit ceci. Regardez bien. Regardez. Si je me couche au séjour de mort, dis voilà. Amen. Amen. Amen. Pour qui est-ce qu'il peut descendre au séjour de mort Alléluia. Amen. qui est-ce qu'il peut descendre c'est pour dire que même les serviteurs, si vous disais si je dis mais frère, en tant que fils de Dieu, vous n'allez pas avoir peur de l'enfer Non, non. Il n'y a pas de place pour toi Amen. en tant que de Dieu, Amen. en enfer. Amen. Parce que toutes les places sont déjà occupées. Amen. Oh oui. Amen. Et est là te Amen. Plaît. Et ah, il là levé. Il a, il dit, laissez la Je m'en vais vous préparer nos places. Pour vous il y a une place là-bas. Pour les autres éléments. Les tu ne peux pas avoir de place quand même. Non, non. Il y en a une qui est préparée là-bas pour toi. Amen. Même si tu es salé en enfer, les démons vont dire non, non, non, pas lui ici. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ta place n'est pas en enfer. Prenez-lui de Dieu, sa place ne peut pas se fier. les démons vont être trouver Parce que, vous savez, oh frère, à moi ici, que Dieu nous aide. Quand la sorcière d'Andorre a invoqué, Amen. Alléluia. Uh -huh. ah. Samuel, dès qu qu'il a vu monter, il est venu un Dieu qui tombe. Alléluia. Si tu descends les enfants, les démons vont être troublés. Amen. Oh, oh, oh. Amen. C'est Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, frère, nous voudrions avoir du temps pour ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous mangerez cet après-midi. Frère, nous voudrions avoir du temps pour ça. Amen. Amen. Pour que nous sachions qui nous sort. Amen. Pourquoi la création tout entière. Frère, les démons tremblent de monde. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. Ah oui, ça t'entend. C'est parce qu'il aveugle, mais vous avez votre pression, frère était été le mot, il dit, mais tout pouvoir m'a été donné. C'est sur la terre. Nous choses. toujours. Parce que nous sommes en lui. Il ne lui a pas de dit, Il dit, tous les jours de ma vie, avant même qu'aucun n'existe, Amen. Amen. C'est vrai. vrai, non? Avant qu'aucun d'eux il était inscrit. Ça veut dire quoi? Que Dieu a toujours veillé sur toi. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Avant que tu sois formé Amen. dans les saints de ta mère oui, ça. je te connaissais. Amen. L'élection ne veut pas, c'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Amen. Amen.